Elodie à table. Aujourd'hui, je vous propose de faire quelque chose de très très bon, qui est américain. Et ce sont bien sûr des donuts. Mais avant de passer à la suite avec la recette, n'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus et on se retrouve à la fin Première étape, on va dissoudre la levure boulangère avec les deux cuillères à soupe d'eau. Et ensuite, on va le dissoudre avec l'aide d'une cuillère et on va le rajouter au lait tiède. Et ensuite, on va laisser reposer 10 minutes. Ensuite, au bout des 10 minutes, on va verser le lait dans le bol de votre batteur. On va rajouter l'œuf. Le beurre mou. et l'extrait de vanille. Ensuite, on va mettre le batteur pour commencer à mélanger doucement. Maintenant, on va rajouter la moitié de la farine, le sucre, le sel, Et on va mélanger de nouveau à petite vitesse. N'hésitez pas à éteindre votre batteur pour pouvoir aider la farine à bien s'incorporer à la pâte. Je rajoute le reste de la farine et je vais pétrir pendant environ 2 à 3 minutes à vitesse 4. Et voilà à quoi ressemble notre pâte après 2 à 3 minutes de pétrissage. On va débarrasser notre pâte dans un cul de poule. On va mettre un film alimentaire et on va percer 2-3 trous et laisser pousser pendant 1h30 à 2h jusqu'à ce qu'elle double de volume. Comme vous le voyez, la pâte a doublé de volume. Maintenant, on va la dégazer. Donc, on va mettre un peu de farine sur la surface pour pas que ça colle à votre main. Et vous allez mettre des coups de poing. Maintenant, on va abaisser la pâte. Donc, n'oubliez pas de mettre de la farine sur votre plan de travail. Et il faut que votre abaisse soit d'environ de 1 cm d'épaisseur. Avec un emporte-pièce, détaillez vos donuts. Pour faire le trou du donut, j'ai utilisé une douille. Ensuite, au préalable, il faut que vous ayez découpé du papier sulfurisé pour déposer les donuts un à un sur chaque papier. Laissez pousser pendant environ une heure. Et voilà à quoi elles doivent ressembler une heure après la pause. Maintenant, on passe à la cuisson. Donc, Vous mettez votre donuts avec le papier sulfurisé dans la friteuse. Seulement quelques instants, vous allez voir, il va se décoller tout seul. Une fois qu'ils sont cuits sur les deux faces, mettez-le dans une assiette avec du papier absorbant. Maintenant je vous montre trois façons de glacer le donut. On peut le faire avec de la glace royale, je vous mets la recette en barre de description. On peut faire de la décoration avec un cornet et de la glace royale de n'importe quelle couleur. Vous pouvez aussi tout simplement les tremper dans le sucre. Vous pouvez aussi les tremper dans du chocolat fondu. Vous pouvez rajouter des perles en sucre ou des vermicelles de toutes les couleurs. Et voilà tout plein de donuts, très alléchants n'est-ce pas Voilà nos donuts sont terminés, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, mettre des pouces bleus, en commentaire dites-moi si vous adorez les donuts, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes, salut